Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite intervention sur des guêpes germaniques. Donc, ils sont dans une toiture à côté de l'entrée. La personne qui y habite, c'est une assistante maternelle, donc ça reste dangereux pour uh, les enfants. C'est juste en dessous, de au-dessus de la porte d'entrée, excusez-moi. C'est juste au-dessus de la porte d'entrée, un petit trou dans le lambris. Et vous, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Mais avant tout, je vais m'habiller et je vous dis à de suite. Bon je peux pas trop parler fort parce que c'est un assiette maternelle donc il y a des bébés qui dorment donc on va faire doucement. Donc on va arriver au niveau de la porte et vous allez voir l'arrivée des guettes. on va mettre la poudre donc là je suis pas sûr d'avoir touché le nid donc je pense qu'ils sont là dedans donc je vais monter sur le toit et je vais détuler pour aller voir bon les dédés j'ai trouvé le nid un peu chaud, chaud à trouver et je crève de chaud je vais vous montrer, j'espère qu'on va voir c'est dans les un en plein milieu de la laine Alors voici le trou d'où ils arrivent et voici le nid juste là donc on va aller le mettre de la poudre et on va regarder ça un petit chantier de guêpe germanique, un peu short parce qu'il était très très très bien caché. Et heureusement que les gens ont vu le petit trou et je crois que la cliente s'est fait piquer aussi. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt les dédés.